Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un sujet dont on, sur lequel on ne se focalise pas assez, je trouve, dans les établissements d'enseignement supérieur, ce qui est l'accessibilité, la visibilité des cours de l'établissement sur les UNT. C'est un élément crucial dans toute stratégie de digitalisation, d'hybridation, de, de l'offre de formation d'un établissement. C'est la première étape. Et Je vous propose une vidéo entière consacrée au sujet. Donc, première introduction, à partir du moment où en tant enseignant on propose des cours, il y a des systèmes d'information dans chaque établissement qui, apogée ou autre, qui vont permettre de recenser les différents cours. Donc, il y a de nombreux cours qui sont déclarés, mais en fin de compte, leur contenu, comment c'est organisé, les syllabus sont inaccessibles. Il n'existe ces cours que dans le système d'information de l'établissement et dans l'ordinateur de l'enseignant qui va faire le travail. Et donc, pour progresser, première étape, si on veut. Aller dans une logique de digitalisation pour l'établissement, il me semble de faire des pages de présentation pour chaque cours avec un syllabus. Ce n'est pas énormément de travail. Et deuxième étape, évidemment, si on veut aller plus loin, c'est mettre en place dans une logique d'open d'OpenCourseWare le contenu de ce cours, tout ce qu'on peut partager sans grand danger, sans problème de propriété intellectuelle, euh, avec les étudiants. Donc, je vous présente euh, une fiche descriptive, Voilà, euh, typiquement... Euh, euh, « je, je lance un cours, euh, on va avoir une fiche comme ça euh, à décrire euh, ou, ou, pour les systèmes d'information quelqu'un quel va entrer le travail derrière. » Mais vous voyez bien qu'une fiche comme ça, ce n'est pas adapté pour un étudiant pour savoir quel est le contenu de l'UE ou pour pouvoir, entre collègues, voir ce qui se passe. Donc c'est plutôt une logique administrative de la description des, des cours. Si on va aller plus dans une logique de communication, là je vous présente le site du lieu libre de l'établissement de CRJ, on va avoir par discipline, on clique sur un onglet, et on va voir euh, le contenu des cours en particulier. Donc là, c'est plus une logique de communication. Et ça, je pense que c'est un élément à mettre en place dans tous les établissements. C'est-à-dire que là, par exemple, si j'entre dans l'UE, on va avoir une petite description, le niveau, les modalités. Donc ça, c'est une page de présentation qui est moins administrative, qui est plus à destination d'un public internet. Euh, et euh, on peut même aller, si on veut aller plus loin, donc là, c'est un cours, par exemple, que, que, que je l'ai donné, où je vais entrer plus loin dans le syllabus donné, euh, enfin, chapitre par chapitre, le contenu, hein, si on ouvre euh, un, dans, dans, dans, dans ce qui fait l'élément d'un MOOC, hein, comme, comme pour un MOOC, on peut avoir une liste et un syllabus. Et donc, les Américains, par exemple, le font depuis 20 ans, sur des sites comme le MIT OpenCourseWare, de donner tout le détail de ces cours. Et accessible, ça devrait être accessible sur le site de l'établissement. De, de et donc, ce qui serait intéressant, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, si on met des vidéos, si on partage du contenu pour euh, ces étudiants, euh, au moins que ce soit accessible aux autres étudiants de l'établissement. C'est-à-dire que l'exception pédagogique, même si vous avez des problèmes de propriété intellectuelle, que vous avez des figures dont vous, sur lesquelles vous n'avez pas les droits, à partir du moment où ce n'est accessible qu'aux simples étudiants de l'établissement et pas à, tout, à tous les internautes, vous avez le droit de les mettre sur du contenu, grâce à l'exception pédagogique. Et donc, finalement, euh, ça, ce qui serait intéressant, c'est de sortir d'une logique de cloisonnement, où, où, dans le meilleur des cas, quand on a du contenu, souvent, on le donne euh, en accès à ses propres étudiants, et tous les autres étudiants de l'établissement qui pourraient être intéressés, que ce soit pour s'orienter, pour réviser, pour voir ce que feront euh, d'autres disciplines, ne peuvent pas y avoir accès. Et ça, c'est dommage, parce qu'en plus, ça pourrait bénéficier aussi aux collègues qui aimeraient euh, savoir ce qui se fait dans tel ou tel cours. Et donc, si on est dans cette logique d'ouverture, il faudrait euh, mettre en place des indicateurs. C'est-à-dire euh, indicateurs d'ouverture, quelque part le nombre ou la pourcentage d'unités d'enseignement avec une description accessible, un syllabus. On peut aller plus loin avec le contenu accessible, le nombre d'UE ou encore une fois le pourcentage, qui nous permettra de suivre un petit peu cette politique de digitalisation. Donc ça, c'est finalement des éléments assez anciens de faire ce genre de choses, mais ça reste euh, souvent en souffrance. Et on est encore trop souvent dans une simple logique administrative de la déclaration des cours et pas assez dans une logique euh, d'ouverture. Et donc, étape, dernière étape, le nombre de visites, c'est-à-dire qui, effectivement, qui pour, et également pourquoi, est-ce qu'on va avoir des personnes qui ne sont pas étudiants d'un cours donné, mais qui vont quand même aller explorer les ressources euh, d'un établissement. D'ailleurs, ça, c'est une mes de mathématiques de recherche, soit dit en passant, avec des données Moodle euh, pour euh, de la formation à distance. Alors, pourquoi est-ce que c'est un bon point de départ, je trouve, de mettre en place cette logique de, de digitalisation de syllabus et de suivi, en fait, de la progression de la construction de syllabus C'est que c'est assez facile à mettre en œuvre, finalement. C'est simplement réussir à demander aux enseignants une description de leur contenu, un peu détaillée au besoin, et d'avoir tout le travail de communication derrière pour mettre ça en œuvre. Mais ce n'est pas excessivement difficile et ça reprend un besoin vraiment important en termes de visibilité de l'offre de formation. Et donc le frein principal, on peut s'imaginer que la visibilité du contenu par des collègues peut gêner, surtout quand, euh, quand ce n'est pas des contenus standardisés, mais que chaque, personne met un peu, chaque enseignant est un peu artisan et met sa patte. Souvent, on a tendance à vouloir faire les choses dans notre coin et à ne pas trop être euh, satisfait que des collègues voient ce qu'on fait. Mais bon, ça, c'est un des freins classiques. Mais euh, je pense qu'il faut aller plus loin que simplement euh, enfin sortir d'une logique de cloisonnement avec les risques que ça pose et ça demande des politiques volontaristes. Alors pour aller plus loin, euh, j'aurais tendance à dire que ce qui serait intéressant, c'est de mettre en place des indicateurs qui vont être liés à la nature des contenus disponibles. C'est-à-dire en termes d'accessibilité du contenu, d'utilisation des contenus, on ne va pas avoir les mêmes indicateurs pour des vidéos pédagogiques ou pour simplement du texte ou des exercices, donc mettre en place quelque part peut-être des enquêtes. Mais ça, je le réserve à une autre vidéo.